Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser euh, des boucles en PHP. Alors on va regarder un exemple assez simple qui, euh, qui consiste à compter de 1 jusqu'à 15, de 2 en 2. Donc euh, voilà, on a le résultat. Alors si on regarde, euh, voilà, ça c'est le code qui nous permet de faire ça. Alors on va commencer par introduire euh, du PHP pour euh, voilà faire... Euh, pour afficher les, les différentes euh, valeurs donc on va commencer à placer euh, notre code php donc on va se donner une valeur une variable donc qui va contenir au début euh, la valeur 1 puis après la valeur 3 et ainsi de suite donc cette vale cette variable par exemple on va l'appeler nb au début à vaut 1 et si on a envie d'obtenir euh, cette ligne euh, cette ligne là il va falloir qu'on affiche donc on va afficher la, la ligne et à l'intérieur de cette ligne on va aller utiliser donc je zoom un peu on va aller utiliser notre variable qui s'appelle nb voilà donc là si on fait ça on sauvegarde et qu'on actualise donc on va se retrouver avec deux fois le nombre 1 euh, donc euh, la première ligne qui est créée ici, et la deuxième qui est ici. Alors, cette ligne-là, elle ne sert plus. Après, si on veut passer à 3, il va falloir qu'on rajoute de l'ARNB. On va lui rajouter 2 2 pour obtenir la valeur de 3. Et après, on va, on va réafficher. Voilà, donc on a... 1 qui est affiché ici, on ajoute 2, NB contient 3, et on l'affiche ici. Donc après, il faut continuer ainsi de suite jusqu'à 15. Alors, je vais enlever ça. Donc là, on a l'affichage de 3, après de 5, de 7, de 9, de 11, de 13 et de 15. Voilà, on enregistre tout ça, et on obtient bien nos nombres de 1 et 15. Alors là, on voit bien qu'il y a une répétition, hein. Donc on répète, écho, et puis après euh, ajouter 2 à la variable nb. Donc on répète ça un, un certain nombre de fois. C'est là que c'est intéressant d'utiliser une boucle. Donc une boucle, donc il y a la première boucle, c'est la boucle tant que. Alors cette boucle-là, il va falloir donner une condition en disant voilà, on va répéter des instructions. Donc ces instructions, je les mets dans la boucle. On va répéter ces instructions. Alors. On les répète jusqu'à quand, donc on les répète tant que le NB est inférieur ou égal à la valeur 15. Donc là on va retirer tout le reste, voilà, et on va regarder ce que ça nous donne. Donc je sauvegarde et j'actualise. Donc on obtient euh, le même résultat, il n'y a pas de, pas de variation, hein, puisque euh, là avec notre, notre boucle WHILE, donc là je vais afficher ici hop on va mettre un petit paragraphe pour dire voilà et avec la boucle while donc là je sauvegarde et j'actualise donc là avec notre boucle while on obtient bien ce résultat là alors maintenant ce qu'on va regarder c'est on va essayer de faire exactement la même chose mais au lieu d'utiliser une boucle while on va utiliser une boucle for. Donc là, je vais commencer par euh, commenter euh, le, le code qu'on a ici. Donc, je mets un petit commentaire. Voilà. Donc, le commentaire, ça veut dire que ce code-là est ignoré. Hein. Si j'actualise, j'ai juste écrit fort ici. Et là, maintenant, il va falloir qu'il utilise une boucle fort Alors, une boucle FOR, c'est le même principe. On se retrouve avec euh, des instructions qui sont répétées. Donc, les instructions qui sont répétées, donc c'est l'affichage qui est répété. Alors une des, varia une des un des changements, c'est que la boucle fort a permet de faire plein de choses à la fois. La première chose, c'est on initialise. La deuxième chose, c'est on met le test. Et la troisième chose, on va faire une variation euh, au niveau de la variable. Donc voilà. Là je sauvegarde tout ça et on on exécute et donc on obtient exactement le même résultat euh, voilà donc euh, on a fait notre opération donc euh, notre exemple on a réussi à le faire avec la boucle while et la boucle for donc maintenant on va résumer un peu tout ça alors la boucle while ça s'utilise comment on commence par faire une initialisation on a une variable hein, donc on lui donne une première valeur après Tant qu'une condition, donc la condition c'est une condition qui porte sur cette variable. Par exemple, est-ce qu'elle est plus grande qu'une certaine valeur Est-ce qu'elle est inférieure à une autre valeur Donc cette condition sera vraie ou fausse Quand cette condition est vraie, on exécute toutes les instructions qui sont à l'intérieur du corps euh, du while. À un moment donné, il faut faire varier une instruction, là j'ai mis instruction variation, il faut modifier euh, la variable qui est testée dans la condition par exemple la faire grandir ou la faire diminuer en fonction de ce qu'on cherche à faire, pour que le test, la condition, devienne fausse à un moment donné. Donc ici on recommence, si la condition est vraie, on recommence, et ainsi de suite. Et le jour où la condition elle, est fausse, on va à la fin du corps de la boucle et on continue l'exécution ici. Alors... Pour la boucle for, on se retrouve avec euh, le même principe, sauf que la syntaxe est différente. Donc, on a la boucle for, parenthèse ouvrante fermante, deux points virgules qui permettent de séparer l'étape d'initialisation. Ensuite, on a la condition et une variation. Et là, c'est le contenu de la boucle for. Donc, fort, quand on exécute, c'est on exécute une seule fois l'initialisation. Ensuite, condition est-elle vraie ou est-elle fausse Si elle est vraie, on exécute tout le contenu, puis on exécute cette instruction qui est ici, et on revient tester si la condition est toujours vraie. Et on continue ainsi de suite, donc on, on fait notre, notre boucle. Voilà, on a fait le tour sur les boucles FOR et les boucles WHILE en PHP. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres boucles en PHP, hein, par exemple des boucles DO WHILE ou des boucles FOREACH. Mais euh, bon, ça c'est une autre histoire. Bah sur ce, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.